Ouais, je dis ou quoi Tranquille ou quoi ouais, ouais, ouais, tranquille. Et ben voilà, nous venons d'assister à un match incroyable entre le Sénégal et la Guinée équatoriale. Mais ben là, ça y est, c'est officiel. Le Sénégal, ils sont pas que forts sur le papier. Là, ils atteignent officiellement la, les demi-finales. Tu te rends compte Ceux qui étaient forts uniquement sur le papier sont maintenant devenus ultra-puissants sur le terrain. Vous avez vu ce qu'ils ont infligé au, à la Guinée équatoriale La Guinée équatoriale était menée pendant tout le match. Ils sont revenus et ensuite là, les Sénégalais, ils ont décidé de les endormir. Ils leur ont mis 2-1 et après, ils ont failli leur mettre leur troisième but. Tu te rends compte hein La Guinée équatoriale, ils ont rien pu faire face aux Sénégalais. Alors là, je suis vraiment choqué par rapport à l'évolution la, à la, à, à la, à la, à incroyable du Sénégal. Parce que là, là depuis le début, ils n'avaient marqué qu'un but. Mais t'as as vu là, le nombre de buts qu'ils ont mis en phase finale hein Ils en sont déjà à combien là Faites le compte. Il y a combien là Il y a 2-1, 3-1 Il y a eu combien là La Guinée équatoriale, ils sont venus, ils ont fait tous les motos sur tous les Maliens. Tu vois ce que je veux dire tous les, tous, les, tous les motos. Les Maliens, ils sont partis en tous les motos, ils ont pleuré pendant quelques jours. On a pleuré pendant quelques jours. Et maintenant, c'est les Sénégalais qui viennent qui nous vengent. Alors que nous, on ne leur a pas encore demandé de nous venger. On était encore en train de pleurer. Et eux, ils viennent nous venger. Tu vois ce que je veux dire Et, et as vu comment ils, les, ils nous ont vengés Ils nous ont vengés bien comme il faut. Genre, ils ont mis un but. Après, ils ont dit à la Guinée équatoriale, « Vas-y, Marc. Comme ça, après, on va aux prolongations. Après, on va aux pénaltys. » Et après, la Guinée équatoriale, ils ont dit, « D'accord, on va aller aux pénaltys, Comme ça, on, verra, on, va, on va encore mettre des pénaltys de malades et tout. » Et paf. Les Sénégalais, ils ont dit « Why Samandei ?»« Tu es fou, toi, Guardigan. Tu es malade ?»« Tu es malade ?»« Hein ?»« Tu es malade ?» Ils ont mis deux buts. Bam Trois buts. Sadio Malé, il est là, il est de retour. Ismail Assar, il est de retour. Voilà. Edouard Mendy, il s'est mangé que combien de buts là depuis qu'il est au cage de, de, de la Cannes, de la Coupe d'Afrique des Nations Voilà. Bon, lui, il va être élu meilleur gardien de la Coupe d'Afrique des Nations. Les, euh, les gants, euh, tranquilles. Bon, en tout cas, ça va être chaud. Sénégal va affronter l'Égypte, Burkina Faso, Cameroun ou non Burkina Faso, Sénégal, Cameroun, Égypte. Oh là là là là, quel choc! Sénégal, Burkina Faso, attention, hein, c'est un match piège. Hein. Attention les Sénégalais, hein, parce que je tiens à vous dire que les joueurs stars du Burkina Faso vont venir et ils seront totalement frais contre vous parce que ils n'ont pas joué pendant l'écart. Tu comprends Donc là, cette demi-finale, ça va être du grand n'importe quoi. Qui est-ce qui va gagner entre les Burkinabés qui ont qui ont eu un total soutien envers les Maliens ou les Sénégalais qui ont actuellement un, un soutien magnifique envers les Maliens et en plus qui viennent de nous venger directement dans la Coupe d'Afrique des Nations alors qu'on n'avait même pas encore demandé. Tu vois ce que je veux dire Nous, on est encore en train de pleurer, en train de dire c'est quoi les problèmes dans l'équipe. Tu vois, en train de remanier... De, de, de dire, ouais là, lui, il ne va plus venir jouer. Tu vois ce que je veux dire Mais vous, vous venez, vous fracassez la Guinée équatoriale. Je ne sais même pas si on doit vous remercier. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, hein. moi, en tant qu'ancien footballeur, quand j'étais footballeur et que je me faisais éliminer d'un tournoi, ce, ce qui est arrivé très rarement, ça a dû arriver deux fois, et ben ceux qui m'éliminaient, c'est ceux qui remportaient le champion, le, la coupe après. Tu comprends Mais là, la Guinée équatoriale, ils ont éliminé le Mali. Donc le Mali est officiellement plus nul que la Guinée équatoriale, voilà. Donc là, si on était tombé contre le Sénégal, peut-être qu'on aurait pu jouer avec plus de hardeur, parce que voilà, c'est nos frères, il y aurait eu plus de concurrence, blablabla. Bla, bla. Mais en tout cas, les Sénégalais, bravo à vous. Vous avez montré aujourd'hui que le TIEP, c'est mieux que le, que, que le Mafé, que, le, que, que, que tout ce que tu veux. Vous avez raison, on ne doit pas mettre de bananes dans nos TIEP. Nous, les Maliens, on fait du grand n'importe quoi. Voilà, peut-être que c'est comme ça qu'on va mieux qu'on va apprendre à jouer comme vous. En tout cas, les Sénégalais, grosse force à vous. La Guinée équatoriale, vous avez réalisé une Coupe d'Afrique des Nations absolument gigantesque. Vous pouvez être fier de vous, vous pouvez danser tous les motos jusqu'à que la moto il n'y a plus d'essence dedans. Et même quand il n'y a plus d'essence, hein, tu souffles dedans et puis tu recommences tous les motos. Voilà.